Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Donc aujourd'hui je vais vous répondre à une nouvelle question, c'est-à-dire comment s'organiser dans l'apprentissage des langues, de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue. Cette vidéo fait suite à une vidéo que j'ai postée la semaine dernière, dans laquelle on, je répondais à la question comment maîtriser, comment apprendre efficacement la grammaire et la conjugaison euh, notamment pour les personnes qui utilisent les fiches pédagogiques du marathon des langues donc en anglais ou en espagnol ou si vous utilisez tout simplement un, un basique, euh, un simple livre de grammaire aujourd'hui je vais vous parler plutôt de l'organisation euh, donc jingle. Et donc juste avant de vous parler d'organisation, de routine de langue pour optimiser votre progression dans l'apprentissage, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans votre apprentissage et enfin réussir à parler la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc aujourd'hui, euh, pour les personnes qui utilisent donc les fiches d'anglais ou d'espagnol ou qui sont dans le kit euh, de bienvenue, eh bien euh, je voulais vous euh, aider davantage sur votre organisation parce que euh, le souci c'est que euh, quand euh, on démarre euh, l'apprentissage d'une langue, moi je vois... Euh, Trois problèmes principaux, c'est que première chose c'est que euh, déjà on a soit trop de ressources parce que vous savez quand on démarre l'apprentissage d'une langue on est toujours hyper enthousiaste ou euh, ou le, au début de n'importe quel projet d'ailleurs on est hyper enthousiaste, on achète toutes les ressources, euh, on achète plein de choses, euh, voilà, on est hyper content mais au, du coup, au final on en a tellement qu'on ne sait pas par où démarrer. Ou alors on n'en a qu'une, on n'a qu'une seule ressource, on utilise par exemple une application de langue euh, comme Babel, Duolingo ou, euh, ou, ou une autre, mais au final c'est euh, ce n'est qu'une pièce du puzzle parce qu'il n'y a qu'une seule ressource et on travaille sur euh, un seul pilier euh, de la langue. Et troisième problème, c'est que euh, on s'appuie sur des euh, méthodes euh, de cours classiques, donc euh, soit comme à l'école, soit comme des, des cours euh, en, en collectif. Et là dans ce troisième point, il euh, y a aussi un problème, c'est qu'on ne se base pas suffisamment sur l'oral, sur la pratique. Donc à chaque fois dans ces trois problèmes, il y a trop ou pas assez euh, de euh, de pièces à votre puzzle. L'idée en fait, c'est de savoir comment euh, les euh, les arranger, comment euh, faire votre puzzle avec votre mode d'emploi. Donc déjà la première chose, petit rappel par rapport à vos fiches pédagogiques, comme je vous disais la semaine dernière dans la vidéo, ne restez pas bloqué sur un point de grammaire ou de conjugaison que vous ne comprenez pas. Euh, continuez votre apprentissage, laissez infuser. Euh, je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière pour aller voir euh, ce que je vous dis à ce propos. Mais continuez, laissez infuser. Euh, fixez-vous par exemple une fiche par, euh, par semaine ou alors fixez-vous un défi par exemple de 7 jours sur une règle de grammaire qui vous bloque et ainsi ça vous euh, aidera à... Euh, à relever ce problème de compréhension. Et surtout, ce qui est très très important, c'est que euh, variez vos ressources d'apprentissage. N'ayez pas simplement un livre de grammaire qui est encore une fois qu'une seule pièce du puzzle. Variez vos ressources pour équilibrer vos piliers d'apprentissage, parce que dans une langue, vous avez énormément de choses à maîtriser. Il y a la compréhension orale, la compréhension écrite, il y a l'oral, la, la pratique euh, orale, euh, l'écriture. Et si euh, et pour que tous ces piliers avancent en même temps pour pouvoir progresser, eh bien L'idée, c'est d'avoir euh, plusieurs ressources qui vous permettent de, de faire avancer ces piliers euh, au fur et à mesure. Donc tout ça, ça passe par quoi Ça passe tout simplement par euh, euh, l'écoute de podcasts, regarder des vidéos, lire, euh, écrire, parler. Surtout, la pratique orale, c'est très très très important. Euh, ayez vos ressources à disposition. Il faut qu'il y, qu y ait un minimum d'obstacles en fait si vous, avez, euh, si vous êtes dans une file d'attente. Euh, eh bien vous avez 5 minutes, 10 minutes, optimisez, ayez votre application de langue qui pour le coup est une ressource, euh, est une, une pièce du puzzle qui vient compléter votre méthode, euh, méthode totale d'apprentissage. Et en plus euh, l'avantage de varier euh, toutes ces ressources c'est que en fait, quand vous apprenez une langue, 20% de la langue représente 80% du reste. C'est-à-dire que si vous vous, vous vous focalisez sur le plus important, ce qui est le plus répété, le plus utilisé dans la langue, eh bien, euh, vous allez euh, maîtriser la langue beaucoup plus rapidement. Et ça, vous allez le retrouver dans les différentes ressources. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de répétitions. Et le fait de voir des mots ou des phrases dans différents contextes, ça va euh, permettre de mieux s'imprégner dans votre dans votre mémoire. Et surtout, très important, je ne le répéterai jamais assez, la régularité. Soyez hyper régulier dans votre routine de langue. Euh, ne faites pas juste deux heures d'anglais comme ça à votre bureau une fois par semaine parce que, c'est justement ça le problème, c'est là où vous perdez beaucoup de temps parce qu'une langue ne s'apprend pas de cette manière, elle, elle s'apprend justement avec la répétition et la régularité. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a aidé, cette série de deux vidéos euh, en termes d'organisation et d'apprentissage beaucoup plus efficace sur la grammaire, la conjugaison. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à la partager euh, auprès de personnes qui pourraient être euh, que vous pourriez aider dans leur apprentissage. Et en plus, ça m'aidera à donner plus de visibilité à la chaîne et à aider encore plus de monde dans l'apprentissage des langues. Et donc je vous dis à plus tard, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao